Ça me plaît, rire aux blagues de mon père. Quoi Ah, tu veux que je te dise ce que j'aimerais Sois honnête, tu me l'achèteras jamais. J'aurai encore la même boîte Yves Rocher. Oh, je m'en fous de ce que tu as pu faire cette année. Quoi qu'il arrive, ce sera mieux ce que j'ai fait. Ouais, pour changer, amusez-vous. J'irai du côté enfant, ils sont beaucoup plus marrants que vous tous. J'aime pas Noël, faire des cadeaux. la a bouffé, pas si deg, Et que je suis bien dans ce gros plaid J'ai la flamme de devoir encore écouter Maria Carey. On l'a chaque année Non c'est pas vrai, c'est pas mon style C'était pour la chanter du qu'un ok La déco, la déco, la déco Ok c'est vrai, c'est stylé dehors quand même Les vitrines, les vitrines, les vitrines Quand je repasse devant, je redeviens. Mais je m'amuse pas, je suis pas une gamine moi Mais bon cette bûche au chocolat quand même J'aime fait... pas Noël avec